Bonjour, je m'appelle Hélène et je vis chez mes chats. L'histoire de mon petit Billy commence par une famille foireuse qui a trois chats, qui déménage et qui laisse derrière elle volontairement un chat. Aurait-elle eu l'idée de laisser leur enfant tout seul, à la rue, sans soins, sans toit pour se protéger, sans chaleur, sans à manger, sans eau livrés à tous les dangers et aux gens pas très nets dans leur tête. Franchement, ces personnes abandonneuses sont vraiment très malsaines. Billy, je l'ai vu dans le voisinage de chez mes parents. Et je l'ai vu revenir sans cesse au domicile de ses bourreaux pour voir s'ils étaient revenus. Car lui, il les aimait. Il irait toujours avec son air malheureux. Nous lui donnions à boire et à manger dans le poulailler. Il ne voulait pas rester à la maison. Nous l'avons fait soigner à plusieurs reprises pour des abcès à cause des bagarres dans le quartier avec les autres chats. Mais il avait perdu la confiance en l'être humain. Et le soigner, c'était vraiment très difficile. Il ne se laissait pas vraiment approcher et se protégeait comme il pouvait. Un jour, Billy était couché dans le jardin. Mais ce jour-là, je sentais que quelque chose était différent. Sa souffrance, elle était encore plus grande que d'habitude. Je m'approche de lui et d'habitude il s'en va. Et là, il reste. Je ne suis pas très rassurée car il n'hésitait pas à mort par peur de l'humain. Je vois que ses pattes avant ne le portent plus. Il n'arrive plus à marcher ni à tenir assis. Je lui parle à haute voix pour le rassurer et moi aussi. Et je lui explique que nous allons de suite voir le vétérinaire pour qu'il le soigne et qu'il soit vite remis sur pied. Le vétérinaire fait une radio des pattes avant, rien n'est cassé. Juste un organisme complètement épuisé et fragilisé par toutes ces années dans la rue. Le vétérinaire lui fait le test du sida pour chat. Et ce test revient positif. Le vétérinaire me pose alors la question. Voulez-vous qu'on le fasse euthanasier Waouh Ben non, il a envie de vivre. Je vais le prendre chez moi. On va s'arranger. « Je ne peux pas le laisser dehors après toutes ces années de supplices et d'errance. »« Et il risque de contaminer tous les chats du quartier. »« J'espère avoir gagné suffisamment sa confiance en m'étant avec ma famille occupée de lui. »« Malgré qu'il ne soit jamais resté dans une maison après son abandon, »« sauf pour des soins courts chez nous, »« où là, franchement, c'était la galère. »« Oh le pauvre, il miaulait. »« Il miaulait pas, il hurlait, il à la porte. » Il faisait pipi sur les murs, pour qu'on le laisse sortir, malgré ses énormes trous à la tête haut aux abcès. Quand je vous dis énorme, c'est impressionnant. Je savais au plus profond de moi, quand nous étions chez le vétérinaire, que Billy a une sorte de déclic. Il était prêt à se poser, et qu'il me donnait une chance de lui montrer que tous les êtres humains ne sont pas des pourris. Il m'accordait sa confiance. Et après plusieurs années d'errance dans la vie de Billy, et dix ans, passé chez moi. Billy est au calme, serein. Son adaptation à la maison s'est faite parfaitement. Il n'a pas fait pipi, il n'a pas gratté à la porte, il n'a pas hurlé, il n'a jamais voulu retourner à la rue. Elle a ruiné sa santé. Il aime quand je lui parle. Il est très attentif au ton de ma voix. Il aime manger de la bonne petite pâtée et des bonnes petites croquettes. Il aime les broussages. Il aime jouer avec les draps et les duvets. Il se cache dessous. Il aime regarder par les fenêtres sur les radiateurs, bien au chaud. Il aime être en hauteur sur son arbre à chat. Il aime être blotti tout contre moi la nuit. Il aime certaines musiques et écouter des histoires. Billy est un chat très bagarreur avec ses congénères. Vivre dans la rue, ça n'a pas été simple pour lui. J'ai essayé de réunir tous mes chats ensemble, mais ce n'était pas possible, il attaque direct. Et il mord très fort, j'en ai moi-même fait l'expérience. Avec sa maladie, une morsure peut suffire à contaminer un autre chat. Tu ne peux pas avoir le sida du chat, puisque tu n'es pas un chat. Pour protéger mes autres chats, et lui aussi car son système immunitaire est déficient, il a deux pièces avec le soleil qui rentre. Il va faire tous les jours ses quelques heures de promenade dans la cour. Quand les autres n'y sont pas, je lui réserve la cour. Je, je le sens bien et heureux. Personne ne s'est occupé de Billy. Le quartier le connaissait, mais tout le monde ignorait sa souffrance. Nous avons été les seuls à se préoccuper de lui. C'est quoi qui cloche On tourne le dos à tout On abandonne, on maltraite Quand on fait un geste pour venir en aide à une vie, c'est ce qu'il y a de plus beau, et ce dont on peut être fier. Ne rien attendre en retour. Et la vie, elle donne. Prenez soin de ceux qui vous aiment, ne les abandonnez pas. Merci du plus profond de mon âme à tous ceux qui ne tournent pas le dos à la détresse d'une vie, sous toutes ses formes. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et bisous